Une fois votre questionnaire est complété, il ne vous reste qu'à le partager. Alors ici en haut à droite, vous avez le mot « partager ». Je vous explique les options. Vous avez un lien de partage. Le lien de partage là, c'est pour les membres de votre organisation seulement. Donc, la personne qui répondra au questionnaire devra s'authentifier dans l'instance de Microsoft de votre commission scolaire. Si vous choisissez toute personne ayant le lien peut répondre, ce lien-là permettra à la personne de répondre directement au questionnaire sans nécessairement être connecté à son compte Microsoft. Si vous utilisez cette option-là avec les élèves, c'est certain que c'est plus facile parce que l'élève n'a pas besoin de s'identifier, mais c'est important à la première question d'écrire quel est ton nom pour que vous puissiez savoir qui a répondu au questionnaire. Les deux options en dessous ici, c'est « Partager sous forme de modèle ». Donc, vous pourriez partager votre questionnaire avec une autre enseignante et ça lui permettrait de dupliquer le questionnaire. Ce que ça fait, c'est que euh, ça crée un tout nouveau questionnaire et les réponses de ses élèves apparaîtraient séparément, évidemment, des vôtres. Le dernier lien ici, partager pour collaborer, ça veut dire que les deux, vous travaillez, les deux enseignantes travaillent sur le même questionnaire et les réponses apparaîtront. Euh, tous au même endroit et chaque euh, personne qui aura ce lien-là pourra modifier les questions.